Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble, on va découvrir ensemble les tout derniers nés de Blue Dress Sky, à savoir toute la série de bombardiers. Allez, c'est parti! Bon, alors je vais lire les cartes en fait de tous les bombardiers, mais d'abord pour vous parler du contenu des boîtes, je vais vous parler que d'une seule et puis bah, le hasard a fait que je vais parler du soviet Tupolev euh, SB2 Bomber pour plusieurs raisons, déjà parce que je trouve qu'il a de la gueule <rire> contrairement à Staline qui ne l'aimait pas beaucoup mais bon ça c'est tant pis pour lui euh, alors comment, ce... comment ça se passe à l'intérieur d'une boîte comme celle-ci déjà ce qui est très intéressant c'est que par boîte vous allez avoir trois avions donc trois bombardiers, quelle que soit la taille du bombardier parce qu'on verra euh, plus tard en fait que euh, le véhicule de transport euh, soviétique euh, qui est en fait un DC4, un DC47, je crois, américain, une transformation de, de ce modèle-là, euh, est beaucoup plus gros que, que les autres. Le Junger aussi est, est, est vraiment très très gros en comparaison de celui-ci et, euh, et du, euh, du, Bristol, euh, du Bristol anglais. Première remarque que l'on se fait, euh, là dans ce qu'ils ont sorti, ils ont sorti euh, deux versions euh, pour euh, les soviétiques, deux versions pour les Allemands et puis qu'une seule version pour les Anglais. Je dois avouer que je n'ai pas trop compris pourquoi ils n'avaient pas sorti le Mosquito dont ils nous parlent depuis très très longtemps. Bon, ça va peut-être venir d'ici la rentrée. Euh, deuxième chose qui frappe donc dans cette dans cette boîte, bon, alors comme à l'accoutumée, hein, il y a la petite étiquette de la personne du préparateur de commande qui a fait votre boîte. Donc si je vous avais quelque chose à, à, à revendiquer, vous avez le nom et la signature du gars qui a préparé la boîte. Je trouve ça assez original. Chaque avion, donc il y en a trois par boîte, est, est conditionné dans un petit sachet comme celui-ci, un petit sachet indépendant. Au maximum, il y a deux grappes. Et à partir du moment où on a pris la main, bah c'est vrai qu'un avion se monte assez rapidement. Ça peut presque se monter sans point de colle. Hein, moi, pour l'instant, je les ai montés sans aucun point de colle. Et puis, vous pouvez, vous pouvez le voir sur les images, ça se passe très très bien. Première remarque extrêmement positive. Euh, ils nous ont rajouté ceci. Alors ceci c'est quoi C'est euh, une petite plaquette euh, de décalco. Une petite plaquette de décalco qui est enfin à l'échelle cette fois-ci c'est bien du 1 de centième. Et c'est quand même largement ce qu'on leur reprochait euh, dans la boîte de start et dans les premiers escadrons qu'ils nous avaient vendus. Puisque euh, je me permets de vous rappeler qu'ils nous avaient sorti des espèces de tocolants comme ça. Euh, alors bon, la défense, euh, la défense de la team euh, de Warlord, c'était de dire bah ben ouais, c'était pour vous permettre de jouer rapidement et puis de coller ces autocollants là euh, pour jouer rapidement et, et rapidement décorer vos factions. Seulement par exemple, les ronds japonais sont tellement gros qu'ils sont à la limite de dépasser des ailes. Donc il euh, y a un moment, il faut arrêter de se foutre de nous. D'autant plus euh, lorsque euh, quelques semaines après la sortie, ils ont sorti cette petite boîte là qui offre toutes les décalcomanies nécessaires pour pouvoir faire tous les chasseurs. Dans une seule boîte, vous avez toutes les factions. Donc si vous ne jouez pas toutes les factions, bah, vous allez vous retrouver avec des décalcos de factions que vous ne jouez pas. Ce que je trouve assez mesquin, il aurait peut-être fallu faire moins cher ou plus riche et puis, euh, et puis faire euh, une boîte euh, par faction. Je pense que ça aurait peut-être mieux, mieux marché. Après, moi je ne suis pas concerné, je joue toutes les factions. Donc je suis aussi content de pouvoir acheter en une seule boîte tout ce qu'il me faut pour décorer mes, euh, mes avions. Là, pour les bombardiers, vous l'avez compris, ça ne sera pas le cas puisque dans chaque grappe euh, qui correspond à un avion, vous avez les décalcos qui correspondent à cet avion et qui sont cette fois-ci à l'échelle. Donc un très bon point pour, euh, pour Warlord. Sinon, bah, on va retrouver euh, également, hein, comme d'habitude, les petits euh, clipets hein, qui sont ici, qui permettent... Euh, de déterminer la, la, la, les capacités du pilote et puis les ailerons qui permettent de déterminer si le pilote a, a été actionné ou pas. Vous pouvez également remarquer sur les images que le socle a lui aussi évolué Très simplement parce qu'avec un socle de base classique comme celui-ci, si je passais en désavantagé ou en avantagé, l'avion était trop gros et en fait ça faisait basculer l'avion soit vers l'arrière, soit vers l'avant, ça manquait de stabilité. Donc ils ont rajouté en fait ce, ce, ce socle-là sur lequel vous venez très naturellement figer votre socle principal. Et puis, puis voilà, ça vous détermine le, le, le socle pour les, pour les bombardiers. Bon après, les bombardiers étant eux aussi un petit peu moins maniables, ben, c'est pas bien grave d'avoir un socle un petit, peu, un petit peu plus conséquent. Je vous rappelle euh, que euh, les bombardiers euh, ont une règle spéciale que vous allez retrouver dans le supplément de règles spéciales de Blue Dress Sky, notamment à la page 10 en fait de ce supplément des règles avancées. Il y a plusieurs notions, il ne faut pas oublier une chose, c'est que par exemple un bombardier c'est plusieurs moteurs et que pendant très longtemps quand on a joué à Blue Dress Sky on s'est dit ben voilà euh, quand on a X avions c'est X boom plus 1 qui fait que, en fait on a perdu. À partir du moment où vous avez plus de boom que d'avions présents vous avez perdu. Euh, le bombardier va changer la donne puisqu'en fait la vraie règle c'est vous avez X boom pour X moteur, c'est-à-dire qu'un bombardier compte, un bimoteur, va compter pour deux avions. Voilà, et par exemple le Jünger, eh ben, le Jünger, lui, il a, il a trois, euh, trois moteurs, donc il compte pour trois avions. Et il n'est détruit que lorsque ces trois moteurs ont été euh, détruits, donc il faut faire très attention. A chaque fois que vous allez euh, euh, toucher l'avion et qu'il euh, va subir un boom, vous allez perdre un moteur. Cette perte de moteur va vous faire perdre de la vitesse, hein, vous diminuez votre vitesse de 1. Également, euh, vous, vous allez euh, diminuer de 1 votre capacité euh, de tir. Et puis à partir du moment où vous avez détruit tous les moteurs et bien là en fait l'avion l'avion est détruit donc ça c'est une, une des règles assez importantes hein, qu'il faut retenir dans le bombardier il y en a d'autres hein, qu'on verra sans doute lors d'une expli partie à savoir que par exemple les bombardiers lorsqu'ils se défendent avec leurs tourelles de tir ça ne fait pas euh, on additionne pas les capacités du pilote aux capacités de tir et vous allez vous rendre compte que du coup ben c'est assez assez impressionnant parce que euh, les... Les capacités de tir sont assez, assez réduites. Par contre, les, les bombardiers, eux, répondent du tac au tac dès qu'on les attaque. Comme s'ils étaient attaqués en frontal. Parce que vous allez voir, la plupart d'entre eux ont une capacité de tir à 360 degrés. Donc c'est comme s'ils avaient une attaque face à face constamment. Dès que vous les prenez pour cible, ils peuvent vous répondre. Donc c'est quand même assez, euh, assez létal comme, euh, comme, comme correspondance entre les assaillants et, euh, et, et, les, et les défenseurs. Allez, on va, on va commencer donc ben, par, par cette ce Tupolev SB2. Donc les caractéristiques hein, du Tupolev SB2, elles sont ça. Multi-engine bomber. Donc ça, on l'a dit, ça veut dire que c'est un, un avion qui a euh, multi multi-moteur, Donc ça à prendre en compte dans, dans le nombre de booms qu'il faut acquérir pour perdre la partie. Et puis aussi dans le fait que l'avion va se dégrader, ne va pas être détruit dès la première touche. Euh, on a vulnérable comme euh, caractéristique, donc vulnérable, hein, vous savez, c'est que l'avion en fait est, est une cible facile, euh, tout du moins sa, sa structure n'est pas, pas une structure qui est très très forte, et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous attaquez, vous avez le droit à un dé supplémentaire. Sinon vous avez rire, euh, euh, touche plus 1, quand vous attaquez euh, en arc frontal avec cet avion, et ben, vous aurez plus 1 à l'attaque. C'est pas trop donné puisque au niveau des caractéristiques, donc en attaque on a un seul dé mais à 360 degrés. En esquive on a 0 mais ça ce sera le cas de tous les bombardiers. Hein. C'est-à-dire que les bombardiers en esquive, il ben, n'y a, a guère que le pilote qui est capable de, de, de générer de l'esquive. Et en l'occurrence eh ben dans l'esquive, dans l'agilité, le problème c'est qu'on ne peut pas faire intervenir les capacités du pilote. Je trouve ça un petit peu dommage. Par contre au niveau de la vitesse ici on est quand même sur un petit bimoteur. Donc on a une vitesse de 6 qui correspond à 280 miles. On enchaîne euh, sur euh, le LISUNOV, excusez-moi c'est du russe, j'ai pas pratiqué mon russe depuis longtemps, le Lisunov LI2, qui est en fait une version euh, de l'avion américain, du transporteur américain, le, le C-47. Hein. Euh, D'ailleurs, la carte est recto verso. Vous avez le Lisunov et vous avez le, le, le C-47 derrière. Est-ce qu'ils vont nous sortir un C-47 américain Je pense, je l'espère. Ce que j'espère surtout, c'est que pour les américains, ils vont surtout nous sortir un B-25, hein, le, le, le Mitchell, ou euh, plus gros, euh, on verra, ou un Liberator, par exemple, un B-27. Euh, quoi qu'il en soit, euh, là, on a du recto verso, mais dans la boîte, on n'a pas les sticks pour sticker américain. On n'a que les, les sticks, on n'a que les décalcos pour le russe. Donc, euh, ça, c'est... Un mauvais point, parce que si on nous donne une carte recto verso, on s'attend à avoir également les sticks pour faire de l'américain, ce qui n'a pas été le cas, c'est pas très cool. Au niveau du trait de l'avion, on n'a que multi-engine, donc ça c'est classique, multi multimoteur, donc vous reportez aux règles. Au niveau du tir, là aussi on est à 1,360 degrés, parce qu'en fait c'est un avion qui est certes un avion transporteur pour du parachutage, mais qui va permettre, en fait ils ont modifié, ils ont mis une tourelle au-dessus pour, pour se défendre. Euh, maniabilité 0 et vitesse 4 200, 224 miles donc là on est nettement en dessous de ce que de ce que faisait l'autre l'autre tuplef euh, le premier et unique avion anglais ça va être donc le bristol euh, le bristol donc le mk4 il a lui aussi entré multi engine et rien d'autre il a une capacité de tir qui est de 1 à 360 degrés également j'aurais moi aimé euh, euh, qu'il ait un arc frontal mais en l'occurrence l'avion n'en avait pas il avait une grosse verrière sur l'avant mais il n'avait pas d'armement en frontal, il avait juste cette tourelle. Donc c'est un bombardier léger qui sera certes un peu plus rapide puisqu'il va se déplacer à 5, mais il n'y a pas de tir frontal sur cette, cet appareil. Le Junker, le célèbre Junker, celui qu'on hein, qu apprécie à tous parce qu'on adore les films avec les paras les para allemands. Euh, le Junker, donc là aussi, 360 degrés avec une capacité de tir de 1, je vous rappelle ce que j'ai dit au début de la vidéo, vous n'ajoutez pas les capacités du pilote, hein, puisqu'on part du principe en fait que c'est pas le pilote qui tire. Je trouve ça pas assez judicieux parce qu'en fait euh, le tireur était avantagé par le fait que le pilote soit bon. Si le pilote était capable de positionner l'avion dans certaines positions, dans certaines situations, le tireur n'en était que plus avantagé. Donc je trouve que de ne pas avoir permis d'ajouter la valeur du pilote euh, au tireur, c'est une erreur pour moi. Agilité 0 aussi, et puis là, bah, vitesse 3, hein, un avion quand même relativement lent. Vous remarquerez que pour le Li-2 et donc le, le Younger, les avions sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. Euh, C'est vraiment notable, on a vraiment trois petits bombardiers légers et deux portes euh, transporteurs de troupes, transporteurs de paras qui sont beaucoup plus gros. Vous remarquerez aussi dans la petite image que je vous présente là, que vous avez tout à fait la possibilité de le configurer avec les roues sorties ou, à, ou avec les roues rentrées. Les roues sorties offrant quand même la capacité de poser les avions en sol, chercher un petit scénar où vous iriez bombarder une base où les bombardiers euh, euh, seraient au sol, ça peut être sympa, euh, ça peut être sympa à faire. On va terminer par le Junker Ju-88. Donc Celui-ci, c'était le bombardier classique de la Seconde Guerre mondiale pour la Luftwaffe. C'est un bombardier qui a été extrêmement actif. Et surtout extrêmement opérationnel, hein, qui a vraiment donné de très bons résultats. Multi-engine au niveau des traits, là aussi, il a Rear One. C'est-à-dire que vous allez rajouter un dé lorsque vous attaquez avec votre arc frontal. Donc ça, c'est intéressant. Sinon, au niveau des capacités, il a 360 degrés euh, pour le tir au niveau de la défense. Et là, il est le premier à l'avoir. Il a une agilité de 1 pour se défendre. Donc ça c'est vraiment la signification que cet avion était quand même un peu plus maniable que les autres. Et on a une vitesse de 5. Voilà très rapidement hein, euh, ce qu'il en ressort de cette de cette série de boîtes euh, de bombardiers. Qu'est-ce que moi j'en pense ben, Dans un premier temps, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que dans une boîte, on ait quand même trois avions qui sont assez conséquents. Hein, ils auraient pu sortir des boîtes avec qu'un seul bombardier. Là, ils nous en mettent trois. Donc je trouve que le contenu de la boîte est vraiment très riche. Ce que j'aime beaucoup, ben, c'est évidemment les décalcomanies qui sont enfin à la bonne échelle et qui vont vous permettre euh, de euh, sérigraphier euh, vos avions euh, proprement après les avoir bien peints. On a quand même toute une partie euh, en verre, enfin en plastique, euh, plastique transparent qui permet de faire toute la partie euh, euh, cockpit et, euh, et hublot. Donc ça c'est aussi euh, assez remarquable. N'oubliez pas de à minima se coucher avant de placer ces verrières là parce que sinon bah, vous, allez, vous allez les maraver. Ce que j'aime bien, c'est la possibilité également de sortir les trains et d'avoir plusieurs configurations, deux configurations possibles avec les trains sortis ou pas, ce qui peut éventuellement vous permettre de faire un scénario où on attaquerait des bombardiers au sol. Voilà, ce qui est très intéressant et ce qui est clairement démontré en fait dans cette sortie, c'est qu'on s'oriente de plus en plus... Euh, vers euh, des scénarios et c'est d'ailleurs là que le bas blesse énormément euh, dans euh, cette boîte c'est que nous n'avons que des cartes d'avion on n'a euh, pas, on va pas retrouver ni de doctrine euh, ni de théâtre dans ces boîtes je trouve ça normal, c'est le petit point sombre. Je pense que dans ces boîtes-là, ça aurait mérité de nous offrir de nouvelles doctrines, de nous offrir de nouveaux traits à rajouter à ce qu'on a déjà et ce qu'on a de façon extrêmement démultipliée dans les autres boîtes. Parce que finalement, bien sûr, chaque camp nous a offert des théâtres et des doctrines, mais on a plusieurs fois la même. C'est sympa pour constituer son deck, mais on aurait aimé avoir un petit peu de nouveauté avec ces bombardiers. Et là, en l'occurrence, à part notre imagination dans la création de scénarios, on n'a rien qui est proposé. Donc on est vraiment en dents de scie, on a du bon parce qu'ils se sont vraiment corrigés sur toutes les erreurs qu'ils avaient commises au niveau des décalcos. La quantité y est, la qualité y est également. Les avions sont vraiment de très très bonne facture. Là, je vous les présente brutes, sortis de boîte, mais euh, lorsqu'ils seront peints, ils seront encore plus présentables. L'échelle est respectée est très agréable à jouer. Et cette idée de, de, de socle un peu plus massif qui permet de vraiment rendre stable euh, l'avion, c'est également assez bienvenu. Voilà ce qu'on pouvait dire. N'oubliez pas de lire les règles spéciales qui sont liées euh, aux bombardiers. Je pense que nous, on y reviendra euh, lorsqu'on fera une vidéo. Je vais faire une vidéo de présentation, une seconde vidéo de présentation du jeu en y incorporant les traits d'avion, euh, les théâtres et les doctrines. Et puis je ferai sans aucun doute une mini troisième vidéo où on intégrera un scénario et où on va intégrer ces bombardiers. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à ciao, bye bye. Dis-leur de s'abonner, jeune padawan. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, euh, abonne-toi, jeune padawan. Mais non, c'est toi le padawan. C'est non, c'est toi le padawan. Moi, je fais le con, hein, mais abonne-toi.